Passons désormais à la période de questions. Député de Waterloo. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Les parents se sentent rassurés car ils peuvent enfin prendre des rendez-vous pour les vaccins de leurs plus jeunes enfants. Mais ce matin, ils ont appris que la province le système d'inscription de la province n'a pas d'option pour les familles de plus d'un enfant. Il faudrait prendre des rendez-vous séparément au lieu de le faire en même temps le même jour. Je ne sais pas si c'est une nouvelle pour le gouvernement, mais il y a beaucoup de familles qui ont plus d'un enfant. Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à avoir un plan correct, encore une fois, lorsqu'ils ont conçu le portail de vaccins et pourquoi continue-t-il d'y avoir des problèmes lorsqu'il s'agit des vaccins dans la province de l'Ontario Réponse, à la vice-première vice ministre et à la ministre de la Santé. Merci pour votre question. Notre programme de vaccination est extraordinaire pour nos adultes. Actuellement, 89 personnes, des enfants âgés de 12 ans et plus, ont déjà reçu la première dose. 86, on a reçu de Je suis sûre que les vaccins pour les, les enfants suivront la même tendance. C'est une très belle nouvelle car Santé Canada a approuvé la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ils sont expédiés à l'heure où nous parlons à des endroits où ils pourront être administrés à nos petits-enfants. À partir de jeudi. tout le monde pourra prendre des rendez-vous à partir du portail provincial Plusieurs bureaux de santé publique ont leur propre système. Nous allons permettre la vaccination. Nous allons assurer que les vaccins soient déployés pour les enfants et pour les autres membres de la famille également. Complémentaire, Monsieur le Président, ça ne fonctionne pas bien. Ce matin, une commettante m'a dit qu'elle était... Rassurée de savoir qu'elle puisse qu pouvait prendre rendez-vous, mais elle ne peut pas prendre des rendez-vous multiples pour ses enfants. Elle doit prendre des rendez-vous différents, pour des jours différents. Prendre des rendez-vous pour des enfants à des jours différents ne les aide pas. 75 000 enfants en Colombie-Britannique ont été préenregistrés la semaine dernière en Alberta et en Manitoba également. Pourquoi est-ce que les parents en Ontario doivent prendre plusieurs rendez-vous différents, pour des jours différents, dans des régions différentes, juste pour faire leurs enfants vacciner dans la province de l'Ontario? La ministre de la Santé? Tout d'abord, concernant ce qui se passe dans d'autres vins, cela n'a pas été fait en Ontario parce que nous ne savions pas quand est-ce que nous allons recevoir l'approbation de Santé Canada. Alors, il n'était pas nécessaire de prendre rendez-vous alors que nous ne savions même pas quand est-ce que cela allait être di disponible. Deuxièmement, c'est un problème qui aurait pu être réglé en appelant les lignes nécessaires et pour prendre des rendez-vous pour, rendez leur, pour leurs enfants. Ils n'ont pas à le faire forcément en ligne, ils peuvent le faire tout simplement par un simple coup de, coup de fil. Et les parents peuvent faire de même s'ils ne se sont pas encore fait vacciner. Complémentaire final, tout ce chaos aurait pu être évité. Il y a des obstacles. Ces, affi ces, ces familles ont déjà traversé tant de choses. Ils n'ont pas eu la possibilité de visiter leurs amis, d'aller à des fêtes d'anniversaire. En printemps, les, le premier ministre n'a pas autorisé les enfants à aller jouer sur des aires de jeu. Aujourd'hui, Certains disent que le portail du gouvernement n'est pas accessible par, euh, par des sites internet. Les familles doivent prendre plusieurs rendez-vous pour leurs enfants. Est-ce que la ministre de la Santé va s'engager aujourd'hui à corriger ce défaut de conception et aider les familles? Les familles de cette province méritent mieux et nous devons mieux agir pour les enfants de l'Ontario. Ministre de la Santé, pour la réponse le, le portail de vaccins a été un succès pour, pour, les, pour les adultes. Nous espérons la même chose pour les enfants. Il y a un problème, mais on peut y remédier facilement si les parents passent un coup de fil pour demander à prendre un rendez-vous pour leurs trois enfants. Ce n'est pas un problème grave. Nous avons anticipé le, le, les situations. Il y a des familles qui ont plusieurs enfants. On peut résoudre ce problème rapidement avec un seul coup de fil, comme je l'ai dit. Rappel au règlement, député de Brampton East. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les travailleurs font face aux plus gros obstacles durant cette pandémie. Il y a des personnes qui doivent partir au travail, au travail afin que d'autres personnes puissent travailler à domicile. Mais pendant la pandémie, ces personnes n'ont pas eu des congés de maladie payés parce que le premier ministre a retiré ces congés payés. Leurs familles sont en risque, les personnes mêmes sont à risque. Ce sont des personnes, des personnes ont perdu leur vie car ils n'avaient pas accès à des congés de maladie payés. Le premier ministre en a la situation pire, empire la situation. Pourquoi est-ce que le premier Premier ministre ne se soucie pas plus des, des travailleurs. Pourquoi ne met-il pas en place des congés de maladie payés afin que les travailleurs puissent rester à domicile Réponse du Premier ministre. Depuis le début de la pandémie, nous avons dit oui à la protection des travailleurs. Nous avons été les premiers à, à présenter des euh, mesures protectrices. Les familles doivent prendre soin de leurs enfants. La COVID-19 a mis les travailleurs en premier, en priorité. Nous avons mené la voie lorsqu'il s'agit de congés payés. La COVID-19, nous avons proposé des mesures. Plus de 200 000 travailleurs ont demandé cette offre. Certains travailleurs ont le droit de rester à la maison s'ils sont malades ou s'ils doivent se rétablir. Nous avons fait un bon travail, selon moi. Nous avons offert 23 jours de congé maladie payé, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Les congés de maladies tem payés temporaires ont été présentés par le gouvernement, mais ce n'était pas assez pour couvrir les périodes d'auto-isolation de, de 14 jours. Nous avons un projet de loi qui garantissait 10 jours de congés maladie aux travailleurs. Le gouvernement a aidé les entreprises durant la pandémie en leur offrant des, des 14 jours de payés maladies. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'oppose toujours lorsqu'il s'agit d'aider les travailleurs à obtenir les congés maladie payés lorsqu'ils sont malades? La réponse du Premier ministre, les travailleurs ont accès à un programme de congés de maladie payés par tout pays. Il n'y a aucune province qui se rapproche de ce que nous offrons. 23 jours de, paye, de congés maladie payés. Nous pensons qu'il faut prendre soin des personnes, contrairement à l'opposition. L'opposition ne fait que parler, mais ils n'agissent pas pour aider les PME et les, les travailleurs. Merci. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au Premier ministre. Je pense qu'il ne comprend pas qui. qui euh, qui est affecté par ces conséquences. Les travailleurs en Ontario n'ont pas de congés de, de maladie payés. Ces travailleurs travaillent en première ligne. Ils sont souvent racialisés car ce sont des nouveaux Canadiens. Ces travailleurs en première ligne, en première ligne méritent... Des rémunérations décentes, ils méritent des droits et des lieux de travail qui respectent leur santé, notamment leur droit de rester à la maison lorsqu'ils sont malades. Est-ce que le Premier ministre va faire la chose qui s'impose aujourd'hui et soutiendra le, premier, le projet de loi des NPD concernant les congés de maladie payés Ma réponse, le Premier ministre. Encore une fois, je ne suis pas sûr si l'opposition a entendu ce médire. Nous avons le meilleur programme au pays 23 jours de congé maladie payé, nous, nous sommes assurés à augmenter le salaire minimum à 15 dollars. Et ils ont été d'accord sur ce point, une fois un peu trop tard, ils ont changé d'avis. Encore une fois, nous sommes le parti qui œuvre pour les personnes qui travaillent dur alors qu'eux, ils ne le sont pas. Rappel à l'ordre pour la Chambre, député de Sud, rappel à l'ordre, Question suivante. question suivante. Député ah, de -Ko -Ko Ma question est au Premier ministre. On a eu notre premier, euh, la première tombée de neige dans le Nord et le résultat a été que la 417, l'autoroute 401, a été fermée pendant une période de 24 heures. Et on doit comprendre que dans le Nord, il n'y a aucun endroit où se stationner ou s'arrêter. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on est sur la route jusqu'à ce qu'on apprenne que la route est fermée. Et donc, durant la dernière séance parlementaire, on a proposé un projet de loi pour faire en sorte que l'autoroute 411 et 417 soient dans la même catégorie que toutes les autres autoroutes de la série 400. Vous avez voté contre et le, la ministre a dit que ce n'était pas nécessaire parce que l'autoroute la, 11 et l'autoroute la, 417 sont dans la même catégorie lorsqu'il s'agit des normes de déneigement. Et ce n'est pas le cas. Et Donc, les gens du Nord doivent savoir est-ce que vous allez faire en sorte que l'autoroute 11 et l'autoroute 417 soient euh, une autoroute de catégorie 400 lorsqu'il s'agit du déneigement. Le euh, leader parlementaire du gouvernement a fait de répondre. Le député sait très bien qu'on a apporté euh, de grands investissements pour améliorer euh, l'entretien routier euh, dans le nord, mais aussi dans le reste de la province. J'ai été ravi de voir euh, le retour euh, du train Northland. C'est une très bonne nouvelle pour les communautés du Nord. Et comme le député le sait, il ne s'agit pas tout simplement de l'entretien routier. On a augmenté les services pour l'entretien routier dans le Nord parce que c'est important euh, de le faire pour euh, débloquer tout euh, les, le potentiel économique dans le Nord. Le député de Sous-Sainte-Marie s'est assuré que l'industrie euh, de l'acier euh, est renforcée et on investit aussi dans le nord pour euh, permettre la, de débloquer la prospérité dans le nord. Et ce qui demeure constant, c'est que tous les euh, néo-démocrates ont voté contre tous ces investissements dans le nord complémentaires. C'est pas très rassurant lorsqu'on est pris euh, euh, sur une autoroute euh, avec nos enfants. Il y a d'autres défis dans le Nord aussi, c'est les euh, camionneurs. La plupart des camionneurs sont excellents, mais ce n'est pas tout le cas pour tout le monde. Euh, une remorque, on l'a attrapé à faire des excès de vitesse de plus de 60 km de l'heure. Les, les décès, pour les véhicules commerciaux euh, sont, ont augmenté de 40 l'été. Et maintenant, on entame l'hiver. Donc, j'encourage le gouvernement de regarder les vidéos euh, en ligne. Il y en a une qui va vous euh, froisser le dos. Donc, où est la, euh, le ministère des Transports pour s'assurer que tous les conducteurs sont bien formés pour les conditions uniques, pour les conditions dans le Nord? Où est le ministère? Afin de répondre, leader parlementaire du gouvernement. Évidemment, c'est une priorité du gouvernement pour assurer, pour assurer la sécurité routière, et cela comprend la formation des conducteurs et des examens pour ceux qui transportent des marchandises toutes, euh, sur nos autoroutes. Mais c'est l'opposition qui a voté contre chacune de ces initiatives, que ce soit des initiatives pour augmenter les services de l'ordre ou d'avoir plus de ressources pour la PPO, et, et, et les néo démocrates ont voté contre, ou, une loi pour interdire les, la, route, la conduite dangereuse. Ils ont voté contre. On sait à quel point c'est important d'améliorer la sécurité routière, non seulement dans le nord, mais partout dans la province. On doit investir aussi en santé et dans la sécurité routière. Les députés veut critiquer tous ceux qui font le très bon travail d'assurer la livraison de marchandises. Nous on fait l'opposé, on, on appuie ces gens. Député de Waterloo rappelle alors prochaine question. Député de euh, Scarborough Rouge Park. Merci M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. Mes commettants m'écrivent souvent en, en me posant des questions à savoir comment. On est en train de produire l'énergie qu'ils utilisent quotidiennement. Ils veulent savoir que leur maison et leur entreprise est alimentée par une énergie qui est propre et verte. Ils veulent aussi s'assurer que le gouvernement lutte pour eux pour s'assurer que leurs factures soient abordables. Les Ontariens peuvent dépendre sur une électricité qui est euh, abordable. Et on sait aussi qu'on ne peut pas revenir en arrière aux tarifs en électricité qui étaient inabordables sous l'ancien gouvernement libéral. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour s'assurer qu'on puisse continuer d'avoir accès à l'électricité qui est abordable, fiable et qui est carboneutre? Ministre de l'Énergie, afin de répondre, merci. Je voudrais remercier le député de Scarborough pour sa question ce matin. Nous avons un des réseaux électriques les plus écologiques. 94 de notre électricité est produite sans émission. Et c'est grâce à l'épine dorsale de notre système qui est l'énergie nucléaire qui offre 60 de toute l'énergie utilisée par les Ontariens quotidiennement. C'est sans émission, fiable, c'est à faible coût aussi et ça permet d'assurer une croissance économique. Ici en Ontario, 77 000 emplois euh, canadiens, la plupart d'entre eux, sont ici en Ontario et tous les plans pour rénover les usines, les centrales d'énergie. Euh, tels que ceux de Bruce, sont en train de contribuer 100 milliards de dollars pour les prochaines années. Euh, Plus tôt ce mois, j'étais avec les députés de Coartha Lakes, Peterborough et Il y a eu un investissement de 50 millions de dollars dans cette circonscription. Euh, complémentaire, merci, M. le Président. Merci pour, au ministre pour sa réponse. C'est très bien d'entendre. Euh, dans, connaître plus concernant tous les avantages de l'énergie nucléaire. Je suis fier que notre gouvernement euh, appuie fermement cette source d'énergie qui offre une source qui est écologique et fiable, tout en alimentant la croissance économique dans notre province. Nous avons une longue histoire d'être au front des avancées technologiques dans ce domaine et on devrait tous en être fiers. Ouais, au ministre, est-ce qu'il peut nous donner plus d'informations concernant toutes les occasions présentées par les avancées technologiques dans le secteur nucléaire? Et comment on va se positionner pour s'assurer que tous les Ontariens puissent profiter de ces avancées technologiques? Ministre de l'Énergie, très bonne question. Merci au député de Scarborough. Encore une fois, il a tout à fait raison. On a beaucoup d'occasions qui se présentent à nous. J'ai eu des rencontres avec mes collègues de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta pour parler de tous les développements pour les réacteurs modulaires ici au Canada. Ça peut changer la donne. Ça produit une énergie qui est propre, fiable, à faible coût et peut continuer d'alimenter la prospérité économique ici et dans le monde. J'ai parlé d'occasions enthousiasmantes concernant les isotopes médicaux et je voudrais remercier le député de Bruce Gray-Owen Sound pour sa très belle motion euh, pour faire en sorte que les isotopes, la production de ces isotopes soit une priorité stratégique ici en Ontario et nous savons que le marché des isotopes va doubler d'ici 2023 et c'est dans quelques années. On peut voir toutes sortes d'occasions pour la production des isotopes ici pour créer des emplois, pour s'assurer qu'on puisse offrir ce traitement qui peut sauver des vies. Merci. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci. Ma question est au premier ministre. L'Ontario n'a pas encore signé l'entente de 10 pour les services de garde par jour et ça nuit à nos familles et à notre économie. À Toronto-Saint-Paul, une de mes commettantes, Sandy, m'a parlé du fait qu'elle a dû quitter son emploi parce que les frais de garde étaient plus élevés que son salaire mensuel. C'était plus abordable pour elle de ne pas travailler que de payer pour des services de garde. Alors que les coûts continuent d'augmenter, plus de familles seront forcées à prendre la même décision. Les résultats... Et plusieurs personnes qui quittent la main-d'œuvre, et en grande majorité, ce sont des femmes qui le font. D'investir dans les services de garde permet de multiplier les revenus pour l'économie. Comment est-ce que le premier ministre peut expliquer le délai pour signer cette entente qui nuit à la reprise économique, et particulièrement à une reprise économique des femmes? Euh, leader parlementaire du gouvernement, merci pour la question de la part de la députée d'en face. On comprend très bien à quel point c'est important de faire en sorte que les services de garde soient abordables en Ontario. Évidemment, c'est important pour la reprise économique. C'est pour cette raison qu'on a d'emblée on a décidé de renverser la tendance qu'on a vue sous les libéraux où les tarifs de services de garde ont augmenté au plus haut niveau au Canada. On travaille avec le gouvernement fédéral pour euh, conclure une entente qui permettrait aux Ontariens d'avoir accès à des services de garde beaucoup plus abordables, 10 de la, euh, par jour, et nous travaillons avec le gouvernement fédéral et on est confiant qu'on va y arriver. Complémentaire. Merci. Sandy euh, a besoin euh, que cela soit signé hier. Ma question est au premier ministre. Le ministre de l'Éducation a excusé ce délai en disant qu'ils attendaient qu'il puisse signer une entente avec très peu de restrictions ou de conditions. On a vu ce que ce gouvernement a fait lorsqu'il s'agit du financement sans conditions. Il permet de verser de l'argent aux amis du parti qui s'enrichissent et investissent très peu dans un système public. Quand est-ce que les besoins des familles qui font face à beaucoup de problèmes et de difficultés à payer leurs factures, quand est-ce que leurs intérêts prévaudront sur les besoins des amis du Parti progressiste conservateur. Quand est-ce que le gouvernement va signer cette entente avec le gouvernement fédéral et d'emboîter le pas avec d'autres gouvernements tels que le gouvernement conservateur en Alberta de M. Kenny. Quand est-ce eux vont aussi se joindre à ce groupe? Veuillez arrêter la pendule. Si j'ai besoin de l'aide de la part des, des députés du gouvernement, je vais en faire une demande explicite. Je voudrais rappeler à tous les députés de, euh, de référer l'un à l'autre, euh, de par leur circonscription, leur titre ministériel. Euh, afin de répondre les deux parlementaires du gouvernement, euh, encore une fois, la question est difficile à comprendre. Ce qu'on a, il y a un gouvernement fédéral qui veut travailler avec la province pour mieux comprendre les besoins pour arriver à cet objectif d'offrir des services de garde de 10 par jour. Les circonstances sont différentes en Ontario que dans d'autres provinces. On travaille avec le gouvernement fédéral pour atteindre cet objectif pour les Ontariens, ce que les néo-démocrates et libéraux sont en train de dire. Ne vous en préoccupez pas. Signez n'importe quelle entente qu'on vous présente, mais on a un gouvernement fédéral qui travaille avec nous pour arriver à notre objectif commun. Donc, je peux donner plus de confiance à la députée d'en face, tout comme ce fut un gouvernement conservateur qui a offert l'assurance santé, nous allons aussi offrir un service de garde pour 10 par jour, tout comme ce fut un gouvernement conservateur qui a offert des métros pour la première fois. Député de Toronto-Saint-Paul, rappel à l'ordre. Prochaine question, député de York Centre. Merci. Ma question est au ministre des Collèges et des universités. Les a étudiants postsecondaires ont fait face à une catastrophe durant les deux dernières années. Mais heureusement, ils ne sont pas à risque de la, de, de, des effets sévères de la COVID-19, mais beaucoup d'écoles secondaires exacerbent la, le problème et d'interdire l'inscription aux étudiants qui n'ont pas été vaccinés. Euh, beaucoup d'étudiants qui, euh, euh, qui ne peuvent pas euh, se faire vacciner pour des raisons de foi ou de croyance euh, et doivent choisir entre leurs croyances et leur éducation. Ma question à la ministre, au ministre, je ne pense pas qu'elle va mettre fin à cette discrimination, mais est-ce qu'elle va au moins s'assurer que ceux qui euh, puissent continuer d'apprendre virtuellement, comme ils ont fait les deux dernières années, peu importe leur statut médical afin de répondre, ministre des collèges et des universités, merci, Monsieur le Président. Merci aux députés pour sa question. Je voudrais vous rappeler que les universités les collèges sont des entités autonomes et qui sont responsables de leurs propres décisions administratives. En fait, depuis le mois d'août, on a offert un cadre avec le médecin hygiéniste en chef, cela a compris le port du masque, ainsi que d'exempter de ces institutions, de certaines les exigences de distanciation physique à l'intérieur, ainsi que d'un mandat vaccinal. En fait, les taux de vaccination dans les collèges et les universités de 96 pour les étudiants et 95 pour le corps professoral et les, les membres du personnel. Donc, je voudrais les féliciter pour leur taux de vaccination très élevé. En fait, mes filles, sont dans ces institutions et sont contentes de pouvoir revenir en classe, et c'est tellement important pour la santé mentale pour nos étudiants. Merci. Complémentaire. Qu'en est-il de la santé mentale pour les étudiants qui, qu'on leur refuse l'inscription et qui ne peut pas recevoir une exemption telle que les députés du Parti progressiste conservateur? Lorsque la ministre dit qu'elle n'a pas la capacité de réglementer ce qui se passe avec les politiques, je ne pense pas que c'est fiable comme information. J'ai reçu un appel d'un commettant de Don Valley Nord et a dit qu'il a payé tous ses frais d'inscription et qu'il n'y avait pas de politique en place avant la première semaine de, du retour en classe. Et il y a deux semaines, euh, on lui a dit qu'il euh, que tous les cours allaient être offerts en personne et on lui a nié son exemption. Et en raison de son statut médical, on l'a désinscrit de tous les cours sans euh, préavis on ne lui permettra pas de participer à ces cours virtuellement. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'offrir ces cours virtuellement? Est-ce que la ministre euh, peut s'assurer que les étudiants qui ont fait un différent choix médical puissent continuer d'apprendre virtuellement et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Le ministre des Collèges et des universités a fait fin de répondre. Merci pour la question. Comme je l'ai mentionné, les universités et les collèges ont eu l'occasion de permettre aux étudiants de retourner en classe, mais euh, trois filles en fait sont retournées à l'université pour ce semestre et sont contentes de pouvoir retourner en classe avec des hauts taux de vaccination en place. La politique pour le vaccin a été mise en place le 7 septembre. Et Les universités et les collèges ont suivi ce mandat et sont retournés à des cours presque complets en, en personne et d'autres un modèle hybride. Donc, on continue de travailler avec le secteur postsecondaire pour s'assurer qu'on puisse offrir un apprentissage de bonne qualité et c'est important que les mesures sanitaires ont été mis en place à la fin du mois d'août et je voudrais remercier le médecin hygiéniste en chef qui s'est assuré que les élèves et les étudiants puissent retourner en classe en toute sécurité. Prochaine question, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci. Ma question est au ministre de la Santé, à la ministre de la Santé. Euh, on a entendu hier que les enfants de 5 à 11 ans seraient maintenant admissibles de recevoir le vaccin de la COVID-19. Je sais que cette annonce est et une nouvelle bien accueillie de la part de mes commettants. Tout au long de la pandémie, mes commettants sont entrés en contact avec moi à savoir comment mieux protéger leurs enfants de, euh, du virus de la COVID-19. C'est pour cette raison qu'on était ravis de cette approbation de la part de Santé Canada. Et beaucoup de mes commettants ont hâte de, de pouvoir euh, euh, faire vacciner leurs enfants. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment ces Ontariens peuvent prendre rendez-vous pour leurs enfants? Et quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à faire vacciner leurs enfants? Le ministre de la Santé a fait de répondre. Merci merci au député de Renfrew, Nipissing-Pembroke, pour sa question. Je suis très fier de notre succès avec le déploiement du vaccin qui a mené à un des plus hauts taux de vaccination au monde, avec 89 qui ont reçu leur première dose et 86 qui ont eu leurs deux doses. Avec l'annonce d'hier, on est ravis qu'on v... pourra offrir le vaccin aux enfants de 5 à 11 ans ils pourront prendre rendez-vous à partir d'aujourd'hui. Et on m'a dit que 68 000 rendez-vous ont déjà été pris depuis 8 heures ce matin. Donc, on va recevoir plus d'un million de doses pour le vaccin pour les enfants. Et tout au long de la semaine, on va envoyer ces doses au bureau de santé publique, aux pharmacies et aux médecins de famille. Des rendez-vous dans la province pourront commencer à partir du 25 novembre, mais c'est en fonction des, des conditions locales. Complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. Ministre, des parents dans la circonscription seront enthousiastes à entendre la nouvelle qu'ils peuvent prendre des rendez-vous pour leurs enfants. Nous savons que d'atteindre le plus haut taux de vaccination possible est essentiel pour limiter la propagation de la COVID-19 et de protéger le progrès qu'on a accompli. La plupart des parents dans ma circonscription sont enthousiastes à cette idée, mais je sais qu'aussi d'autres parents veulent avoir plus d'informations concernant le vaccin. Est-ce que la ministre peut nous expliquer où ces parents peuvent trouver plus d'informations ministre de la Santé, merci encore une fois au député pour sa question. Je voudrais commencer en disant que nous savons que les vaccins sont sécuritaires et le moyen le plus efficace d'éviter la propagation de la COVID-19 et nous savons aussi que beaucoup de parents ont des questions et ils ont, ces parents ont besoin de réponses avant de faire vacciner leurs enfants. On encourage toute personne qui a des questions à appeler la ligne téléphonique ou au centre de vaccins au numéro de téléphone qui est disponible en ligne, à, au service de consultation en ligne pour euh, prendre rendez-vous téléphonique avec un consultant. Donc, euh, on a hâte à pouvoir offrir ce vaccin à tout le monde pour qu'on puisse en être en toute sécurité. Député de Hamilton Mountain. Merci. Ma question est au premier ministre. Il y a une crise du logement abordable à Hamilton. Les expulsions à la suite des rénovations sont un grand enjeu dans ma circonscription. Mon bureau de circonscription a reçu plusieurs appels, un nombre innombrable de commettants qui sont à risque d'être expulsés à la suite de cette pratique injuste. J'ai reçu un appel de Doug qu'on a menacé d'être expulsé à son logement où ça fait des années qu'il habite avec sa famille. Doug et son fils reçoivent un POSPH et ne peuvent pas payer des loyers à aucun autre endroit. Il n'aura aucun autre endroit où aller s'ils sont expulsés. Est-ce que le, le premier ministre va s'engager à mettre fin à cette pratique d'expulsion de, à la suite de rénovation? Oui. Ministre du Logement et des Affaires municipales, merci. Je voudrais remercier la députée pour ses commentaires et sa question. Je sais que le procureur général a travaillé très fort pour des a apporter des améliorations concernant la commission euh, du logement et de l'habitation. On a apporté beaucoup de changements concernant les protections des locataires dans notre loi pour renforcer le logement. Et ce projet de loi, cette loi, la députée d'en face a voté contre et son parti aussi a voté contre. Nous allons continuer de travailler avec les locataires et les propriétaires tout au long de la pandémie. On a vu une grande coopération entre les deux groupes. Et je dois dire à la députée que si son commettant pense qu y a, que le propriétaire agit de manière injuste, il y a un groupe d'application de la loi qui enquête sur ces dossiers et je peux lui mettre en contact avec ce groupe. Réponse, ce ministre. Euh, plutôt question. Ce ministre est complètement déconnecté de la situation dans la province. Il doit regarder ce qui se passe sur le terrain, augmenter le nombre de tentes qui augmentent le nombre de personnes qui sont aux prises avec l'itinérance. Et ensuite, il y aura une réponse. Dog, pour lui, sa, sa maison, c'est ce qui est le plus important. C'est le dernier endroit où il a habité avec sa, sa conjointe qui est décédée. Et maintenant, ils font face à une expulsion s'ils ne déménagent pas eux-mêmes. Les expulsions à la suite d'une rénovation sont une pratique prédatoire qui nuit aux locataires et continue de déplacer les gens. Donc, encore une fois, est-ce que le premier ministre va se rendre compte que les expulsions à la suite des rénovations sont prédatoires et est-ce qu'il va s'engager à mettre fin à cette pratique immédiatement? ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, la députée devrait repenser euh, lorsqu'elle a voté contre le projet de loi 184 qui a augmenté les, les amendes en vertu de la commission de l'habitation à 50 000 pour une personne et 250 000 pour une société. La députée devrait repenser le fait qu'elle a voté contre l'exigence des propriétaires de divulguer s'ils avaient déposé une expulsion devant la commission. Elle a voté contre euh, des, des dédommagements lorsqu'une personne agit de mauvaise foi. On continue. Le député de Hamilton Mountain rappelle à l'ordre. On, on continue d'apporter des améliorations pour les locataires et cette députée et son parti ont voté contre toutes ces améliorations. Prochaine question, député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les, les, la vente des véhicules électriques est en déclin à la suite de l'élimination des programmes d'incitatifs. Euh, le Québec et la Colombie-Britannique, ils ont encore des programmes d'incitatifs. Et en Colombie-Britannique, c'est 9,1 du nombre de ventes. Et au Québec, c'est 5 de toutes les ventes dans le secteur automobile. Mais ici, c'est 1 Si on veut créer un marché des véhicules électriques, il faut que ce soit.